Ils ont parlé dans Je n'ai rien dit. C'est eux les Quand il s'agit de parler de gens ouais, n'écoute pas ces ragots. Ils ont la vie. Parler de moi, aujourd'hui je suis arrivé Je marche tout seul, c'est un chemin de fer Et dans ma tête j'ai pas d'affaires J'ai donné coups de pied dans les boîte à faire Niem gauche j'ai des je n'ai rien à faire Je m'en aller plein d'ici Aller très loin jusqu'en haut dessus Avec son sommet forcément dans mon avenir Je veux pas finir jusqu'à l'infini Comment puis-je tous ces fans? Je eh, voulais seulement qu'on parle de moi. Eh, comment puis-je bouler tous ces amis? Je voulais seulement qu'on parle de moi. Eh, comment puis-je bouler tous ses eh, Comment puis-je I love baby? Comment puis-je à Tame Dine? Eh, comment puis-je bouler Tapsoba? Smell Sago, le secret d'argent. J'ai fait chèque one. Voilà. T'es le célèbre, t'es le toi. toi. Hey, wow.